NSP de Varec. Prévention et protection. Le Varec, brune, assure le fonctionnement normal de la glande thyroïde. Accélère l'excrétion des radionucléides et des toxines du corps. Améliore les processus métaboliques. Sature le corps avec des nutriments importants. Il est considéré par les scientifiques comme un facteur écoprotecteur et comme un agent en préventif primaire. Renforce le système immunitaire. L'iode naturel entrant dans la composition du complément alimentaire qu'elle compense le manque de cet élément dans l'alimentation quotidienne. Le Varec est une source de 12 vitamines naturelles, A, B1, B2, C, D, E, etc., ainsi que d'acides aminés essentiels. Il contient également plusieurs dizaines de macro et micro-éléments nécessaires à une personne. Fer, sodium, phosphore, calcium, magnésium, bor, brome, iode, sélénium, manganèse, potassium, soufre et autres et sous la forme la plus accessible pour une assimilation rapide et la plus complète. Qu'est-ce qui est précieux dans la composition de kelp Oligoéléments, iode, iodes, vitamines et alginates. Le rôle important de l'iode est prouvé depuis longtemps. Un apport suffisant d'iode avec de la nourriture et la protection de la glande thyroïde. Il est particulièrement important au risque d'apport d'iode radioactif. Les dommages causés par l'iode radioactif se sont produits le premier jour après les accidents dans les centrales nucléaires. Les personnes sans carence en iode ont plus de chances de rester en bonne santé. La prophylaxie permanente à l'iode consiste à consommer des aliments contenant suffisamment d'iode. Qu'est-ce qui est précieux dans la composition de kelp Oligoéléments, IODE, vitamines et alginate. L'acide alginique est un polysaccharide, une substance visqueuse extraite des algues. Celle d'acide alginique, alginate. Les alginates sont caractérisés par les types d'activités biologiques suivants. Action antimicrobienne. Suppression de l'activité de la flore facultative, candida et staphylocoque. Maintien de la microflore intestinale naturelle. Action hémostatique. Hémostatique, grâce auxquelles ils sont efficaces dans les processus érosifs et ulcératifs du tractus gastro-intestinal. Améliorer la fonction motrice de l'intestin. Ce qui aide à prévenir la constipation. Action enveloppante. Affaiblissement des réflexes pathologiques, y compris la douleur. Ralentir le taux d'absorption du glucose de l'intestin grêle. Action immunomodulatrice. Effet hypolipémiant, Diminution du niveau des fractions sanguines athérogènes, prévention de l'athérosclérose. Action antitoxique et antiradiation. Liaison efficace et sur des métaux lourds tels que le plomb, le mercure, les composés radioactifs tels que le césium, le strontium et leur élimination du corps. La demi-vie de certains éléments est très longue. Malheureusement, il y a des accidents dans les centrales nucléaires. L'utilisation de plutonium de qualité militaire n'est pas un secret non plus. L'homme moderne risque de rencontrer des radionucléides. Et c'est une rencontre très probable. La loi de la désintégration radioactive est l'événement le plus important de la science mondiale. Ouvert par deux scientifiques. Voici Frédéric Soddy et Ernest Rutherford. Chacun a ensuite reçu le prix Nobel. Ils ont découvert cette loi expérimentalement et l'ont publiée en 1903. Ainsi, depuis plus de 100 ans, L'humanité accumule l'expérience de l'interaction avec les radionucléides. Qu'est-ce que cette connaissance apporte à chacun de nous Comprendre un fait simple. Nous avons tout besoin de protection contre les radionucléides. Que nous les rencontrions aujourd'hui ou non, peu importe. Il est important que nous soyons protégés. Une protection absolument naturelle capable d'absorber et d'éliminer aussi bien les toxines que les radionucléides. Le varec est à la fois nourriture et protection. L'iode est un oligoélément essentiel pour l'homme. Il est nécessaire à la synthèse des hormones thyroïdiennes, qui contrôlent le développement et le fonctionnement du cerveau et du système nerveux, régulent les processus métaboliques et fournissent une production de chaleur suffisante, température corporelle normale. Un faible niveau de ces hormones peut avoir un effet extrêmement négatif sur la condition physique et les capacités intellectuelles d'une personne. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 800 millions de personnes sont à risque de problèmes de santé dus à une carence en iodes dans les aliments produits dans leur région de résidence. D'immenses territoires sont endémiques à la carence en iode, avec une carence naturelle en iode. Ce sont généralement des territoires éloignés des mers. La carence en iode peut être à l'origine de maladies que l'on n'associe pas toujours directement à un dysfonctionnement thyroïdien. Par exemple, fatigue chronique, état dépressif, irritabilité, ensemble en surpoids, palpitations et inconfort dans le cœur, taux de cholestérol élevé, constipation, poterne. Cheveux et ongles cassants. Intolérance au froid humide. Extrémité constamment froide. Rhume fréquent. Tout cela peut être une conséquence d'une carence en iode dans l'alimentation. Une quantité suffisante d'iode peut être obtenue en prenant des aliments iodés. Par exemple, le sel. Si nous comparons les effets de la prise de kelp et de sel iodé, c'est évident, avec kelp, vous obtenez au moins deux avantages. Avec kelp, vous n'avez pas à vous soucier de surcharger votre corps avec un excès de sodium. Ceci est important non seulement pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle et de maladies cardiaques. L'excès de sodium est nocif pour absolument tous les gens modernes. Avec Kelp, vous obtenez non seulement de l'iode, mais également un puissant complexe nutritionnel, radioprotecteur et détoxifiant d'alginates, de minéraux et de vitamines. De faibles niveaux d'iode dans l'alimentation sont reconnus par les scientifiques comme un facteur de risque pour la santé des femmes. Une alimentation avec une teneur suffisante en iode est la prévention de nombreux problèmes de santé, le soutien et la protection du corps féminin. Ajoutons, l'iode est également utile et nécessaire dans l'alimentation des hommes et des enfants. Le Varec a une activité antithrombobotique. Grâce au spectre le plus riche de nutriments, qui manque tellement dans l'alimentation quotidienne d'une personne moderne, il guérit tous les systèmes du corps. Il affecte la contractilité du muscle cardiaque. Prévient le développement de l'arthrite, de l'ostéoporose, des caries dentaires, des ongles cassants, des cheveux. Il a un effet de renforcement général. Pour les femmes qui veulent perdre du poids, Kelp peut être une aide précieuse Le rôle du Varec a été prouvé, dans la nutrition, le soutien et la régulation du système endocrinien, l'activation de la combustion des calories, la réduction du tissu adipeux. Ce n'est un secret pour personne que notre planète accumule progressivement des déchets radioactifs. Ce type de pollution environnementale affecte de plus en plus notre santé. L'iode radioactif est incorporé dans le tissu thyroïdien en cas de carence en iode dans le corps. Avec une bonne nutrition et une bonne saturation en iode, le risque d'inclusion d'iode radioactif est considérablement réduit. Le strontium radioactif est un élément à longue durée de vie qui peut s'accumuler dans le tissu osseux. Il provoque une irradiation interne du corps. La présence de strontium dans les sols, l'eau, l'air, les aliments n'est pas ressentie par nos sens. Les acides alginiques et leurs composés sont des composants naturels du varech qui aident vraiment à lier et à éliminer le strontium et d'autres éléments dangereux du corps humain. Les alginates lient de manière irréversible le strontium et d'autres facteurs agressifs dans le système digestif et accélèrent leur excrétion du corps. Ainsi, qu'elles empêchent les « agresseurs » de s'installer dans notre corps. C'est ainsi que se manifestent les qualités radioprotectrices et détoxifiantes des algues, qui ont permis à l'humanité de survivre à des bouleversements assez graves. Il est bien connu que dans la Rome antique, la Grèce antique, la Chine, le Japon, les algues étaient de la nourriture. Les algues restent une part importante de l'alimentation en Asie. Croissance. Acquisition de nouvelles compétences. Éducation. Développement. Protection immunitaire. Production de cellules sanguines. Division de toutes les cellules du corps. Tous ces processus nécessitent de l'énergie. Et quel pas Les synapses sont des points de contact entre les neurones. La communication chimique et électrique aide à transmettre rapidement des informations dans le système nerveux humain. Ce sont des processus qui nécessitent de l'énergie. Et quel pas Sang rouge. Produit en permanence. C'est un processus qui nécessite de l'énergie. S'il y a une anémie difficile à guérir, vous devez vérifier la glande thyroïde. S'il y a une carence en iode dans les aliments, il y a toujours un risque d'anémie. Immunité. Défense immunitaire, nécessite une dépense constante d'énergie. Rhume fréquent, diminution de l'immunité, la raison de vérifier la glande thyroïde. Ce n'est un secret pour personne que le cancer est en hausse. Le kelp est une excellente protection intestinale. La prévention du cancer de l'intestin est possible. L'apport d'alginate, qui lie et élimine les substances agressives, aide à la prévention. S'il y a de tels symptômes. La vitalité est réduite. Perte d'énergie. Peau sèche. Problèmes de mémoire. Douleur dans les muscles et les articulations. Il pourrait s'agir d'une hypothyroïdie. L'hypothyroïdie est une diminution de la fonction thyroïdienne. L'hypothyroïdie n'est pas seulement due à une carence en iode. Il y a aussi d'autres raisons. Mais l'élimination de la carence en iode est une prévention simple et efficace. Le corps produit de l'énergie à partir des aliments. L'énergie est nécessaire pour digérer les aliments. L'énergie est nécessaire à la synthèse des substances vitales. Tous les processus qui se déroulent dans le corps humain nécessitent de l'énergie. Il y a une condition importante pour produire de l'énergie. Métabolisme actif. Le métabolisme actif est assuré par les hormones thyroïdiennes. L'iode est nécessaire au fonctionnement des hormones thyroïdiennes. La carence en iode provoque toute une chaîne de problèmes. Le lien entre la maladie et la carence en iode n'est pas toujours évident. Mais il est définitivement là s'il n'y a pas assez d'iode dans la nourriture. Le varec est un prophylactique pour les maladies causées par une carence en iode, les maladies de la thyroïde, l'athérosclérose, les maladies coronariennes. Dans certaines maladies thyroïdiennes, la consommation de produits contenant de l'iode peut être limitée. Veuillez consulter votre médecin. Pourquoi Kelp NSP est le meilleur choix Les algues sont récoltées de la manière la plus douce. Kelp NSP est une substance respectueuse de l'environnement. La méthode d'extraction est respectueuse de l'environnement. En ce moment, à notre époque, la prévention active est très importante. Être en bonne santé. Varec NSP, pour une prévention active.